Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 6 décembre 2020 pour l'émission Radar 120 du dimanche donc 6 décembre 2020, intitulée « Chasse interdite » et sous-titrée « Vivre libre ou survivre esclave ». Donc nous avons Roger Nimot en direct du confinement, depuis chez lui, en téléconférence via Skype. Donc vas-y, Roger, tu peux y aller moi, je, te, je te remercie, Marc. Donc, euh, comme l'a dit Marc, notre émission de ce 6 décembre 2020 est intitulée « Chasse interdite ». Alors, il y avait un slogan en 1968 qui disait « Il est interdit d'interdire ». Donc, c'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ce, ce titre, « Chasse interdite ». Mais on va essayer d'aller plus loin et de comprendre déjà qu'est-ce qu'était la chasse euh, et pourquoi est-ce que… Euh, aujourd'hui, dans le contexte de ce qu'on appelle les hommes modernes et, et nos sociétés euh, capitalistes de consommation et de gaspillage, eh bien, euh, cette chasse, justement, doit être euh, immédiatement stoppée. Voilà. Donc, je vais parler pour ça d'une du découverte qui a été faite assez récemment, en 1990. Donc, euh, on voit, ça fait moins de 30 ans. Il y a une grotte qui est proche euh, du village occitan de Bruniquel et euh, elle était occupée par des hominidés il y a 176 500 ans vous entendez bien 176 500 ans à cette époque reculée les hominidés de type Homo sapiens dont nous faisons génétiquement partie étaient encore isolés sur le continent africain souvenons-nous souvenons-nous enfin pour ceux qui sont suffisamment âgés il y a environ 5,7 millions d'années, à la fin du Miocène, les premiers hominidés à posséder des pieds n'ont laissé de traces de bipédie anciennes qu'en Europe, en l'occurrence en Crète. Ces groupes d'hominidés qui marchent debout, ceux qui marchent debout, pour ceux qui ont lu le euh, ceux qui marchent debout ont, durant une période de plusieurs millions d'années, occupé tous les territoires accessibles. Et ils se sont diversifiés par adaptation à des environnements biogéologiques différents. La séparation entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, eh bien, elle a eu lieu au Crétacé il y a 80 millions d'années, c'est-à-dire bien avant que les hominidés ne se séparent des autres grands singes, il y a environ 5 millions d'années. Voilà pourquoi... Ils ne trouvent pas d'ancêtres des hominidés sur le continent américain. Les hominidés qui ont aménagé la structure architecturale de la grotte de Bruniquel, il y a 176 500 ans, à l'aide de stalagmites prélevés sur place, ne sont donc pas des homo sapiens. Dans l'état actuel de nos connaissances, ces hominidés ne peuvent être que des Néandertaliens. Alors, comment débiter, transporter et assembler une tonne de stalagmites dans les profondeurs ténébreuses d'une grotte sans source artificielle de lumière, sur, sans un plan déterminé, sans une organisation sociale, sans un but commun Alors, les foyers qui ont été retrouvés sur place étaient constitués d'assemblage de stalagmites et d'os. Voilà, arrive à la chasse, parce qu'il y, y a des os à l'intérieur de ces foyers qui ont été retrouvés. Ce qui a permis des datations précises, notamment à l'aide de la technique de mesure de désintégration des atomes d'uranium en atomes de, de thorium, mesure effectuée sur la calcite prélevée sur les extrémités des stalagmites constituant la structure. Et, sur celle de la base des stalagmites ayant par la suite poussé sur ces structures. Donc, tu, tu sais ce que c'est qu'un stalagmite. Stalagmite, ça veut dire qu'il est montant, voilà, stalactite, il est tombant. Donc, le, le stalagmite, ce sont, ce sont les, les, les concrétions calcaires, donc constituées de la calcite qui était contenue par le calcaire dissous dans l'eau, donc des gouttes d'eau tombent pendant des milliers, des centaines de milliers, des millions d'années, et petit à petit, ça va fermer des colonnes qui parfois se rejoignent, c'est-à-dire le stalactite rejoint le stalagmite et ça forme une, une colonne. Alors, la croissance d'un de, de, de, stalactite peut être calculée euh, par rapport à sa taille, à condition que le débit de l'eau soit resté le même. Mais par contre, cette datation de la désintégration d'atomes euh, d'uranium en atomes de thorium, elle a permis une datation exacte à 500 ans près sur l'équivalent de 176 500 ans. Je te coupe deux petites secondes parce qu'on a des petits hélos de la part de ceux qui nous suivent. On a dit Horacio, Titou Grim, Alain Grache, Sibyl Léoluse. Muriel Capdeviel et Jean-Marie Navarro qui nous ont rejoints en direct avec les moyens du bord pour nous suivre. Voilà, c'était un alors, petit aparté. Alors, il faut bien voir que, jusqu'à présent, toutes les grandes ornées euh, qui, qui avaient été explorées, elles étaient soit occupées par des homo sapiens, soit par des néandertaliens, et elles se situaient pour les plus anciennes aux alentours de moins 30 000, moins 40 000 ans. Donc là, on fait un saut de... de de plus de 130 000 ans en arrière, et qu'est-ce qu'on découvre On découvre, eh ben, on découvre des, des foyers qui ont servi de source de lumière pour effectuer ce mystérieux et ancien chantier. Alors, ce ne sont pas des foyers liés à une nécessité alimentaire. Les Néandertaliens les n'effectuaient pas de stupides et dangereux pique-niques souterrains il y a 176 500 ans. Non, la combustion lente de la masse osseuse délivre une lumière stable sans produire trop de fumée ni de suite qui pourrait être nocive aux activités anthropiques dans un environnement clos. Il y a donc 176 500 ans, des hominidés européens maîtrisaient le feu, mais aussi les propriétés des combustibles à leur disposition, des techniques de chasse permettant de s'approvisionner en gros os Ces techniques étaient possibles que grâce à des systèmes complexes de communication, au sein de sociétés hominiennes élaborées. Avouons-le, avouons 176 500 ans plus tard, nous ignorons tout du but commun poursuivi par ces complexes sociétés humaines. La probabilité est malgré tout très forte pour qu'il soit question de rituels symboliques dont seuls des sûrs animaux dénaturés sont capables. Des humanités par l'esprit, plus que par la chair, plus que par le sang. Ce qui est le meilleur en nous aujourd'hui est certainement lié au reste vestigiaux de cet ancien héritage spirituel des humanités disparues. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, la paléontologie, à travers le monde, en Asie, en Europe, euh, en, en Afrique, a découvert qu'il y avait eu plusieurs humanités euh, et que donc l'homo sapiens n'est qu'un de ces groupes dominidés euh, sur animaux dénaturés. Donc, on a été en contact historique avec euh, les néandertaliens. Euh, on a même, par l'étude de l'ADN mitochondrial, pu déterminer qu'il y avait eu des croisements. Donc, que, que Homo sapiens et Homo néandertaliens s'étaient croisés. Donc, nous avons, nous, Européens, entre, je crois, 2 à 4 du génome des néandertaliens. Mais ça, c'est par le sang et le corps. Mais en réalité, il est fort probable, vu que ces Néandertaliens maîtrisaient 130 000 ans avant nous euh, le feu, le langage euh, et, et, et l'emploi de symboles, qu'une grande partie de nos cultures, de notre art, nous viennent, nous soient transmis, soit de tradition néandertalienne. Et ça, c'est très important, je pense, au niveau... De, de, de ce qu'est l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité n'est plus une espèce animale euh, qui, qui a un filium uniquement génétique, comme le cas de toutes les espèces animales de la biosphère, mais elle a aussi un filium spirituel. Voilà. Et donc, euh, arriver à comprendre que ces restes vestigiaux de cet ancien héritage spirituel des humanités disparues, eh bien, ça nous permet de comprendre que ces, ces, ces humanités vivaient dans un temps où la chasse était une activité vitale et essentielle à leur survie, puis à nos vies. Par contre, aujourd'hui, s'armer de stratégies, euh, de bottes en caoutchouc de synthèse, d'aciers spéciaux, de toti Walkie et d'explosifs pour traquer des gibiers gros ou petits au sein d'une nature hors d'équilibre, contaminés au PCB, aux pesticides et aux radionucléides, relève de l'activité commerciale perverse d'individus que les médias de masse et les politiciens de métier osent encore présenter comme des activités culturelles, sportives, voire scientifiquement écologiques. Connaissez-vous le SNPGC Le SNPGC, connaissez-vous le syndicat National des producteurs de gibier de chasse. Ce syndicat a été créé en France en 2007. Ce syndicat corporatiste regroupe des entreprises capitalistes qui tirent des dividendes de la privatisation imposée de l'espace public naturel avec les complicités actives des institutions publiques et privées républicaines grâce à 11 partenariats avec les fabricants d'armes de chasse et de munitions, la SNA, FAN, les armuriers, la CSNA, les accouvreurs de gibier, SNA, donc les accouvreurs c'est des éleveurs de volailles, hein, les éleveurs de gibier, ceux qui élèvent aussi des sangliers pour la chasse, les fabricants d'aliments gibier privés et corporatifs, SNIA. Les chasseurs professionnels, les chasses professionnels FNCP. Les distributeurs de viande de gibier FNES, COPA. Roger, j'ai soci... une question. Oui, la société centrale Camille, SCC, et la Fédération nationale des chasseurs, FNC. Voilà, c'est ce que regroupe ce syndicat corporatiste. Oui, — Oui, donc ma, euh, ma question, les Homo sapiens... Euh, enfin, tu nous as parlé des Homo sapiens. Euh, donc ça fait référence à notre, esp à notre espèce jusqu'à euh, 200 000 ans, euh, si je ne me trompe pas. Tu as parlé du Néandertal. Et euh, moi, j'avais entendu parler de l'homme de Cro-Magnon. Dans l'historique que tu as fait, tu, tu le situes où, l'homme de Cro-Magnon, dans tout ça ?— euh, L'homme de Cro-Magnon Oui. Euh... Mais il me semble que l'homme de, de Cromannon, est-ce que ce n'est pas un neurandertalien ben Je ne sais pas, de ce que j'avais compris, ce se serait croisé tous les deux à un moment donné de, de leur vie, mais ce serait a priori deux espèces différentes euh, dont fait partie aujourd'hui l'Homo sapiens. C est, c est, c est, moi, je veux te dis, je ne suis pas spécialiste, mais euh, je, je crois que le Cromannon, ce sont des races d'Homo sapiens. Mais par contre, euh, le, le cro est arrivé en Europe, vu que c'est un Homo sapiens, très longtemps après les, les, les autochtones qui étaient, eux, des Néandertaliens. Et quand je t'ai dit que la, la, la grotte dont, dont je parle, euh, qui, qui est la, la grotte occitane de Bruniquel, eh bien, elle, elle, elle, elle, est, elle est datée de 176 500 ans. Et donc, c'est plus de 130 000 ans avant qu'on retrouve euh, des grottes qui, elles, vont être effectivement ornées et aménagées par des homo sapiens. Donc, on voit bien que le néandertalien est très largement euh, précurseur euh, de l'homo sapiens euh, dans des activités anthropiques, euh, et notamment la chasse, parce que chasser des gros gibiers, c'est-à-dire pour obtenir des gros os à moelle, comme on a retrouvé ceux qui ont permis justement d'éclairer la grotte pour pouvoir y effectuer ces travaux, où ils ont déplacé l'équivalent d'une tonne euh, de stalagmites qu'ils avaient auparavant débitées, donc c'était un groupe d'hommes de moins une dizaine ou une vingtaine, euh, donc ça veut dire qu'ils avaient du temps libre, qu'ils étaient bien nourris, qu'ils connaissaient des techniques pour pouvoir éclairer sans s'asphyxier à l'intérieur de la grotte et donc ça, ça nécessite des euh, capacités cognitives euh, et d'organisation qu'on ne pensait pas possible euh, chez d'autres types d'hominidés que l'homo sapiens et avant une période qui est à peu près de, 30, de, de 40 000 à, à, 30, à 30 000 ans avant nous. Voilà, c'est pour ça que c'est important et donc c'est lié à, aux activités cinégétiques de l'époque ce qui prouve que l'homme pratique euh, la chasse et maîtrise le feu depuis très longtemps. Et donc, quand j'ai parlé de, de, ce, de ce syndicat extrêmement… Oui, tu, tu me fais des gestes, Marc Non, c'est pour le cadre, c'est pour juste recadrer si tu pouvais regarder. Oui, voilà, impec. Ah, D'accord, ah, je ne me, me, me tiens pas c'est vrai que je ne regarde pas mon image. Voilà. Donc, quand je te parle de ce syndicat qui a été créé en, en, en 2007, euh, ce syndicat corporatiste, eh bien, euh, euh, syndicat national des producteurs de Gilets de Chasse, qu'est-ce que ça signifie Eh bien, ça, ça signifie, si tu vas sur leur site internet, dont je donnerai le lien, mm -hmm. eh bien, ils désignent, ils désignent eux-mêmes, nommément, leurs ennemis. Alors, qui sont-ils Alors, ce sont les dangereux bénévoles de la LPO. La Ligue protectrice des oiseaux. Tu te rends compte C'est terrible. Ce sont les violents militants du RAC, le Rassemblement pour une France sans chasse. Et en règle générale, tout ce qui est estampillé n'appelle vert. Alors, alias euh, écologistes, euh, zadistes, voire promeneurs qui n'ont que ça à foutre et qui ne rapportent rien que des ennuis. La chasse en France, en c'est France, un chiffre d'affaires annuel de 3,6 milliards d'euros. C'est du business tout ça. 25 800 emplois salariés équivalents temps plein. Voilà, tu sais, pour les gens qui sont euh, adorateurs de la Sainte croissance et du PIB. Voilà, des emplois équivalents temps plein sur le meurtre d'animaux qui sont élevés et vendus aux sociétés de chasse. Parce que petit et gros chier, il y en a tous suffisamment. Alors faites place au dieu argent sous peine de mort accidentelle garantie. Malheureusement, cette émission ce soir, -là, cette émission radar numéro 120, intitulée « Chasse interdite » du 6 décembre 2020, eh bien il y a un lotois de 25 ans, Morgan, qui n'aura pas la possibilité de l'écouter. Il a été abattu devant son domicile par la balle d'un chasseur le mercredi 12 décembre 2020 à Calvignac. Alors, j'ai quelques petites questions au sujet de ce nouveau drame cinégétique. Premièrement, quel animal qui coupe du bois dans sa propriété peut être confondu avec un sanglier Deuxièmement, ne doit-on pas réglementairement faire dos aux habitations, quelle que soit leur distance lorsque le fusil de chasse est braqué pour tuer. Troisièmement, comment peut-on en France, en 2020, dans un média, qualifier ce type d'assassinat d'événement accidentel sans qu'il s'agisse de protéger une filière économique mortifère du respect strict des lois républicaines censées s'appliquer à toutes et tous. Quatrièmement, pourquoi un individu non ému, le préfet, fixe localement de manière régalienne les règles de ces dangereuses pratiques sanguinaires Cinquièmement, pourquoi des individus qui se déplacent armés dans l'espace public de la chose publique bénéficient-ils de manière anticonstitutionnelle de dérogations en matière de confinement sanitaire alors qu'il représente un danger de mort pour tous les êtres vivants. Sixièmement, faudra-t-il attendre 2022 pour espérer l'ouverture légale de la chasse aux rejets Voilà, voilà mes six questions. Donc, dans le cadre de la dramatique affaire d'une jeune femme enceinte retrouvée dévorée en forêt, on est passé en une année d'un dessin lié à l'action d'un ou plus probablement de plusieurs chiens au regard de la répartition des plaies, de leurs différence de morphologie et de leur profondeur, à début novembre 2020, selon le parquet de Soissons, il est aujourd'hui certain que seul Curtis, le chien du compagnon de la victime, est impliqué dans sa mort a filé un fusil à Curtis. La presse a soutenu que la pandémie de COVID-19 avait retardé les analyses génétiques. Pourtant, Elisa Pilarski et son enfant à naître ont été dévorés le samedi 16 novembre 2019, soit 121 jours avant la date du début du premier confinement sanitaire national le mardi 17 mars 2020. L'ancien juge d'instruction en charge de l'enquête a été nommé substitut du procureur de Reims en août 2020. Cette fois-ci, ce n'est pas le confinement sanitaire qui a retardé les analyses génétiques demandées dès le début de l'instruction du dossier par cette même juge d'instruction. Alors, d'instruction nationale ou publique Très bonne question nous exigeons que la pratique sanguinaire, cruelle et féodale de la chasse à cours soit immédiatement et définitivement interdite sans attendre les conclusions judiciaires de l'abominable et sanguinaire affaire au Pilarski. On le voit, les pratiques modernes de la chasse sont liés à la production et à la consommation de chair de vertébrés terrestres. Des faisans, des lièvres, des sangliers sont élevés pour servir de cibles vivantes dans le domaine public pour les profits de sociétés capitalistes avec l'entretien d'une impunité bienveillante par les services préfectoraux. Mais les éleveurs de bétail sportif ne font pas de victimes collatérales uniquement par leur soutien intéressé et en bande organisée aux cruelles pratiques synergétiques. Des militaires français emploient sur des populations civiles non armées des armes de guerre sous les ordres des préfectures et en toute impunité républicaine. La mort du jeune naturaliste et militant écologiste non-violent de 21 ans Rémi fraisse dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, pour la défense des espèces endémiques de la ZAD de Sivins, en est un autre malheureux exemple. Des éleveurs veulent transformer une zone humide, naturelle, en barrage artificiel, pour abreuver leur bétail privé. Localement, des milices armées de chasseurs se sont opposés aux zadistes non-violents avec la complicité passive des militaires de la gendarmerie aux ordres de la préfecture. Cet état de non-droit est totalement inacceptable. Je cite un article de la Tribune.fr du 4 décembre 2020. Installé depuis 2015, sur leur propre terre, à Bozas, deux jeunes agriculteurs, Caroline Lacroix et Robin Ratz, sont aujourd'hui menacés d'expulsion. Sur ces terres, ils ont installé une exploitation agricole viable. Apiculteurs, ils élèvent quelques 200 ruches et cultivent en maraîchage près de 800 m carrés de jardin dont ils vendent les productions sur les marchés locaux. Ils y ont également installé leur habitation, une urte complètement équipée où ils abritent leur vie familiale avec leurs deux enfants. Depuis plusieurs mois, ils sont à la recherche de bâtiments et de terrains sur le secteur du pays de Saint-Félicien, mais les prix pratiqués et, et différents blocages ne permettent pas l'installation de petites exploitations agricoles. Plusieurs agriculteurs voisins indiquent que le cas de Caroline et de Robin est exemplaire d'une situation où il est difficile, voire impossible, d'installer de jeunes agriculteurs pratiquant une agriculture différente alors que la situation environnementale va de plus en plus l'imposer. Voilà, je mettrai le lien de cet article de la tribune.fr. Alors, lorsqu'un jeune couple avec deux enfants tente d'échapper au cadre entrepreneurial et prédateur fixé par la FNSEA, par le Crédit Agricole et par toutes les entreprises transnationales du secteur de l'agroalimentaire, c'est-à-dire à, à l'exploitation financière des espaces naturels, alors, il en va de la survie des oligarchies pilleuses et gaspilleuses, de la survie des privilèges électoraux républicains. Ce jeune couple et leur progéniture sont de vilains petits canards, des moutons noirs qu'il faut à tout prix faire disparaître pour éviter la contamination écologique des empêcheurs de profiter en rond et en marche. La liberté, comme la nature, est intrinsèquement subversible. Entrer en guerre contre la liberté ou contre la nature est une défaite assurée pour toute vie. Nous voulons du chômage, nous voulons du chômage. Voilà le cri révolutionnaire et mérachtovskien qui pourrait être scandé lors des vitales et urgentes battues contre toutes les dangereuses émeutes armées, artificielles, cruelles et stupides, qui envahissent saisonnièrement nos territoires agricoles pétro-dépendants. Vers quels abîmes intellectuels devrons-nous les rabattre pour les y voir définitivement disparaître Ce qui caractérise une espèce sur animale dénaturée, c'est sa capacité à transmettre les informations récoltées par une génération à la génération suivante. Cet héritage spirituel est à la biosphère ce que le génome est à la biosphère. Ce patrimoine spirituel est symbolique, conceptuel, culturel, artistique. Il ne dépend pas d'une filiation génétique, mais des capacités cognitives liées aux structures naturelles mises en place par les processus coévolutifs d'une biosphère au sein de familles d'êtres vivants. Toutes les humanités, quelles que soient leurs formes leurs origines, émerge une biosphère, mais elles doivent comprendre rapidement, sous peine de mort, qu'aucun oiseau n'est fait pour vivre dans un œuf et pour s'envoler. Quel lieu naturel pourrait mieux évoquer l'espace minéral clos d'un œuf Une grotte De quelle coquille est encore prisonnière cette humanité terrestre dernière qui se prétend sage Ben oui elle s'appelle elle-même Homo sapiens. Quel est le message vital adressé par la noosphère à tous les êtres sur les animaux dénaturés Eh bien, on pourrait peut-être extrapoler la chose et se demander pourquoi la chair sacrifiée est-elle transsubstantiée en pain Pourquoi le sang versé est-il transsubstantié en vin pourquoi la chair animale devient terre, chair végétale dans le cadre de la transsubstansation eucharistique Voilà, un verre de vin. Mais je ne crois pas qu'on te voit à l'image, Marc. Il faudrait que tu tournes la caméra vers toi, parce que moi je te vois, mais nos auditeurs ne te voient pas. Je ne peux pas trop euh, par rapport au, au focus de la caméra. J'ai voilà, juste donc, un donc, cadre. Je, je précise que Marc euh, a levé son verre de vin quand j'ai parlé de la transsubstansation eucharistique. Alors, pourquoi doit-on encore et toujours, se prendre des pains en vin. Alors, pour tous ceux qui ne me voient pas, Roger est là. Quoi <rire> je disais, pour tous ceux qui ne me, me voient pas, Roger est là. Bah oui, je, je, je monopolise, c'est moi, moi qui tiens la, la, la grappe de ces futurs vendanges. Donc, je disais, pourquoi doit-on encore et toujours se prendre des pains en vain et surtout sans le vin voilà, Parce qu'il il faut justement rire de ces choses-là, parce qu'il s'agit quand même de Mordogne, donc, euh, comme, comme je dis souvent, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je pense que quand on rit euh, de la violence avec des non-violences, non c'est extrêmement sain. Voilà. Et donc, se prendre des pains en vin, effectivement, c'est la nouvelle Eucharistie, c'est la nouvelle bonne nouvelle. C'est-à-dire que le, le, les, no, nos bergers, euh, nos violents bergers, bouffeurs nos bidoches, euh, trois, fois pour, trois fois par jour, si possible, parce que le petit déjeuner, euh, la saucisse euh, dans la récorée ça peut être une bonne chose. Eh bien, ceux-là, ils nous mettent des pains. Ils n'arrêtent pas de nous mettre des pains. Ils, ils n'arrêtent pas d'essayer de, de, de, de nous faire crever, parce que, parce que eux, le monde, il démarre par eux. Voilà. Et il terminera avec eux. Et donc, ils n'en ont rien à foutre euh, que l'on vive ou que l'on meurt, que le monde soit pollué. L'important, c'est de se gaver. Pendant qu'il est temps, voilà. Alors, la chasse, comme le sacrifice, appartient au passé. Aujourd'hui, la dernière humanité terrestre, c'est nous, les homo sapiens, et eh bien on a les moyens de vivre et non pas de survivre. De même, l'impasse mortelle de la haine, de la rancune, de la vengeance ou de la punition a pour unique issue viable le pardon. C'est pour ça que par rapport à Rémi Fray, j'ai toujours dit ni oubli ni haine. Et je trouve étrange que des gens qui se réclament de l'anarchie puissent dire ni oubli ni pardon. Parce que le pardon, justement, c'est une notion euh, confessionnelle. Et ils disent souvent ni Dieu ni Maître. Donc, euh, ils se contredisent eux-mêmes. Et c'est pour ça que moi, je préfère dire ni oubli ni haine. Parce que si nous ne pardonnons pas à ces putains de salopards, eh bien... On va dans l'impasse de la violence. Et actuellement, qu'est-ce que je vois Cette radicalisation montante, elle est revendiquée euh, de partout l'espace le, politique. Euh, vous pouvez aller de, de, de Ruffin à Macron en passant par Marine, ils sont tous là pour euh, aller la conscription, l'armée, euh, euh, plus de policiers. Voilà, c'est le monde qu'ils veulent. Et ce monde-là, il, il se fait contre le peuple. Ce que, veulent, ce que veulent les peuples, c'est qu'on leur foute la paix. Mais réellement, qu'on leur foute la paix. Et, et ce, que les, ce que veulent les peuples, c'est surtout pas déclarer la guerre à d'autres peuples. Ce ne sont pas les peuples qui déclarent les guerres, ce sont les États-nations. Ce sont les États-nations, en fonction de ce que veulent des, des grands groupes transnationaux pour accaparer euh, des ressources naturelles ou des ressources humaines. Donc, on voit la guerre... Et le moteur de ce, de ce monde qui est devenu, ben bah oui, une caverne de brigands. Il euh, n'y en, en a que pour celui qui accaparera le plus de territoires, le plus de ressources humaines et le plus de ressources naturelles. Et on veut nous présenter cela comme étant euh, une normalité. Et donc, il est très important que nous nous structurions politiquement. J'en parlais dans la dernière émission, euh, qui était intitulée « Liberté globale », en, en réaction à, à cette euh, campagne à la fois législative et de, et de propagande politique qui veut nous faire croire que euh, la sécurité euh, était de l'ordre de la loi. Non, non, certainement pas. La sécurité ne doit pas être légiférée. La sécurité n'a pas à être légiférée. Non, ce qui doit être légiféré, c'est l'espace dans lequel nos libertés s'exercent. Et je suis désolé, mais où est la liberté du promeneur quand, en, en cas de confinement sanitaire, eh bien, nos chasseurs, lui, peut courir euh, l'espace public pour tuer les animaux Donc on voit bien, constitutionnellement, nous n'avons pas les mêmes droits. Donc notre liberté s'arrête là où commence celle du chasseur donc, liberté totale pour les chasseurs, ça veut dire plus aucune liberté pour les promeneurs. Voilà. Mais Roger, aussi... Roger, moi, j'aurais une question. Sans... Ouais. Euh, depuis des centaines d'années jusqu'à aujourd'hui, il, il y a eu des groupements, des organisations, des associations... Qui, des, et qui défendent encore aujourd'hui des intérêts financiers, des intérêts politiques, des intérêts professionnels, en exerçant des pressions sur les milieux parlementaires ou des milieux influents, no, notamment les organes de presse. Est-ce que la chasse, euh, j'inclus euh, toutes les organisations dont tu as parlé, font partie, euh, si je puis dire, de ce lobby Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que... Il faut bien comprendre qu'il n'existe pas de complot euh, contre le gibier, qu'il soit gros ou petit. Ce serait aussi stupide que, que de croire qu'il y a un complot pour qu'on se fasse tous vacciner euh, euh, contre le, le Covid-19. Non, il y a des convergences d'intérêts. Et les convergences d'intérêts, quand j'ai rappelé tout à l'heure ce que représentait économiquement, dans, dans le cadre de, de, de ce monde des emplois salariés, euh, la, la chasse... Euh, et que c'était 3,6 milliards d'euros par an, et l'équivalent de 25 800 emplois salariés en équivalent en plein. Donc On est là en hein, plein dans le langage purement technocratique. Moi, tu le sais, je suis pour l'abolition du salariat. Donc, euh, lorsque je réclame l'interdiction euh, de la chasse, alors que c'est un acquis révolutionnaire, n'oublions pas qu'avant 1789... Le pauvre cerf qui était pris euh, à, à attraper au collet euh, un lapin ou, ou à chasser euh, euh, un gibier, le gibier appartenait au Seigneur, hein, qui, qui possédait la terre. Et bien, il était pendu au écourt, pour servir d'exemple, parce qu'il avait volé le gibier du Seigneur. Donc, effectivement, en 1789, à, après des années de famine, à cause justement de l'éruption du laquis. Euh, J'en ai parlé dans un article, mai 58. Euh, donc il y a eu une éruption qui effectivement a perturbé sur plusieurs années le climat en Europe et qui est à l'origine même de la révolution française. Euh, il a plus de l'acide la, de sulfurique parce qu'il y avait tellement de soufre dans l'atmosphère que quand il était lessivé euh, par les pluies, ça se transformait en acide. Et, euh, et la majorité des, des jeunes paysans ont, ont, été, ont, eu, ont eu leur branche brûlée. Euh, et donc sont morts, ce qui fait que euh, il y a eu, les, les terres ont été brûlées, les récoltes ont été perdues, et puis après, il y a eu, à cause des, des cendres volcaniques, euh, il y a eu beaucoup moins d'éclairements, donc euh, la photosynthèse c'est moins faible, les récoltes ont été faibles, et donc l'ensemble de l'Europe a été impacté par euh, l'éruption de ce volcan, et ce qui fait qu'il en a suivi des famines, et de, de son côté, ah, je vois que Fabrice euh, a, a rejoint la conversation. Euh, j'espère, alors il a toujours son audio de coupé, j'espère qu'on va le voir. Euh, Fabrice, Et tu nous entends Il est passé tout à l'heure, mais je pense qu'il a des problèmes techniques. Donc j'espère oui, je... que Fabrice, tu nous entends. En tout cas, euh, on, on, on est là. Voilà. Voilà, parce que j'aurais bien aimé l'entendre, comme il. il, il... Il vit, il milite dans le Val d'Oise depuis longtemps. Euh, il aurait pu nous parler justement de, de la chasse et de tout ce qui tourne autour. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que euh, aujourd'hui, notamment le petit gibier, c'est-à-dire les, les faisans, les lièvres et tout ça, ce sont les gibiers d'élevage qui sont relâchés avant les périodes de chasse. Donc on est là, euh, on est là dans le cadre d'une de, de, activité qui n'a strictement plus rien de naturel. C'est une activité purement artificielle. Et si on devait euh, avoir une chasse naturelle, eh bien, ce serait la disparition complète du, du petit gibier. Voilà. Et au-delà de LPO, parce qu'il faut, il faut rappeler qu'il euh, y a des autorisations qui sont données par les préfets de chasser certains oiseaux migrateurs, et là, c'est extrêmement grave, parce qu'on euh, on a une responsabilité euh, planétaire euh, au niveau d'autorisation nationale, donnée en plus par des gens qui ne sont même pas des élus. Voilà, et qui ne sont pas censés même avoir de connaissances scientifiques suffisantes pour savoir euh, euh, les conséquences euh, de leurs décisions. Par contre, ce qu'ils savent très bien, c'est le commerce, c'est les retours d'ascenseur qu'il faut renvoyer aux députés maires, aux maires euh, et aux chefs d'entreprise euh, locaux pour pouvoir euh, euh, servir le système. Voilà. et donc la chasse, effectivement, c'est un des piliers de ce système. Ce n'est pas pour rien que le petit Cron et ses criminels ministres millionnaires sont parfaitement solidaires de la chasse à cour, alors qu'il semblerait bien qu'il y ait eu une instrumentalisation euh, médiatique, tout du moins ça c'est certain pour l'instrumentalisation médiatique, de l'horrible affaire euh, Elisa Pilarski. Euh, mais attendons, les choses ne sont pas, les choses ne sont pas terminées. Euh, et lui, le, le compagnon d'Elisa, euh, contre-attaque avec son avocat parce qu'effectivement se retrouver euh, jeté en pâture comme étant euh, le seul euh, responsable à travers Curtis de la mort de sa propre, de sa propre femme et de son enfant, si ce pas quelque chose de, de, de, de suffisamment pervers et horrible euh, pour ne pas être souligné, alors je, je ne sais pas. Euh, c ce qu'il devrait être souligné. Moi, ce que je constate, c'est que le premier rapport d'autopsie est formel et parle de morsures qui, morphologiquement, sont différentes. Donc, qu'on m'explique aujourd'hui comment des analyses génétiques vont rejeter la faute sur un chien alors que la première autopsie le dit que les morsures sont nombreuses et de morphologie différente. Maintenant, il faudra m'expliquer tout ça. Voilà. Mais moi, je préfère euh, effectivement remuer la vase parce que j'estime que derrière cette vase c'est tout un système la chasse, la chasse qui anciennement était une activité vitale qui était une revendication révolutionnaire en 1789 aujourd'hui c'est une activité anthropique à combattre de manière vitale il est vital de combattre la chasse voilà et effectivement si on veut réintroduire des loups, des ours euh, si on veut même que certains de nos animaux domestiques qui soient euh, bovidés ou, ou bovidés euh, retrouvent un habitat naturel et, et peut-être une éthologie euh, naturelle, parce que n'oublions pas quand même que ces pauvres animaux d'élevage euh, ont été domestiqués à partir euh, de, de races sauvages, et bien si on veut retourner à, à un monde euh, naturel et à une nature euh, préservée, et eh bien il va falloir prendre des mesures qui sont complètement antinomiques avec ce qu'est la chasse aujourd'hui. Voilà. Et on le voit aussi les éleveurs. Moi, récemment, il y a eu des attaques de, de molasses, donc il y a eu des gens de blessés, donc la majorité des attaques sur les troupeaux sont le fait de chiens errants, et non pas de meutes de loup. Le, loup. le loup, il a cette particularité, c'est que, comme tous les animaux sauvages, il est très craintif. Il va plutôt se cacher... Un loup ne va dévorer un, un mouton, mais c'est l'occasion qui fera le larron. Le mouton sera tout seul, il ne sera pas surveillé, il euh, n'y aura pas de patou autour pour l'intimider, hop, il va l'attraper. Mais la majorité des, des, des animaux d'élevage qui sont tués, sont tués par des chèvres. Voilà, ça c'est la, la réalité. Et en plus, lorsque un éleveur voit... La perte d'une partie de son cheptel liée à des attaques de qualité, euh, même des chiens errants et non des loups, euh, souvent on parle du loup comme le responsable, mais de toute manière, il est indemnisé, c'est-à-dire il est assuré. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il faudrait faire. Il faudrait imposer que les troupeaux soient gardés avec des partout et avec des gens formés. Voilà. Et, et là, on verrait chuter drastiquement. Euh, les attaques de troupeaux et on s'apercevrait vu que les troupeaux seraient surveillés, que effectivement la majorité des attaques mortelles sont liées euh, à, à des chiens euh, errants ou des chiens euh, abandonnés. Voilà. Et donc, cette société, c'est elle qui génère tous ces dangers. Et au lieu de nous protéger, par exemple, je le disais la dernière fois, où sont les abris antinucléaires, antibiologiques, antichimiques, il n'y en a pas. Les populations ne peuvent pas se réfugier. On ne se préoccupe pas de la sécurité des populations. Donc, on ne parle pas de voie de sécurité globale. La sécurité des populations, on s'en fout. Non, ce qui est sécurisé, ce sont les revenus des, des grandes compagnies transnationales de l'agroalimentaire. Ce sont les revenus des fabricants et des marchands et des marchands d'armes. Oui, tout ça, oui. Ce sont les revenus des éleveurs, des producteurs de bidoches, euh, voilà, ça, ça par contre, c'est ce que le système va sécuriser. Et donc, pour sécuriser tout ça, eh bien, on arrive au monde aberrant dans, dans lequel, euh, malheureusement, euh, nous, nous vivons aujourd'hui. Euh, là, j'ai un petit message de, de Fabrice, parce qu'il a, il a dû essayer de rejoindre la conversation. Donc, bah, vous voyez, c'est du direct. Euh, et, et, et donc, euh, voilà. Voilà. Désolé, ça fait une con que j'essaie de me connecter et mon ordinateur voilà. Voilà. Donc, euh, il, il a des, des problèmes techniques. On va essayer de résoudre ça euh, dans, avant euh, notre prochaine émission, justement, parce que je, je vais bientôt arriver à la conclusion, même s'il n'est que 21h15, parce que nos émissions sont calibrées 20h30, 21h30. Mais en fin de compte, voilà, euh, on n'est on est pas des, des têtes carrées qui vont rentrer dans des, dans des trous ronds, ni des têtes rondes qui vont rentrer dans des, dans, dans des, dans des trous carrés. On s'en fout un petit peu des heures. L'important, c'est ce qui est dit. Et aujourd'hui, ce que j'espère, c'est d'avoir fait bien comprendre l'urgence qu'il y a à interdire. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire ben Justement, ce monde de, de la chasse, ben c'est le monde des, des grands électeurs, c'est le monde des... Des, des maires, c'est le monde des préfets, c'est le monde des présidents de société de chasse, c'est le monde de, des présidents de la République. Donc tout, tout ce monde hiérarchique, euh, tout ce monde euh, de liberté conditionnelle, euh, d'érogatoire, d'autorisation, euh, de permis de tuer, parce que le permis de chasse n'est rien qu'un permis de tuer, donc, donc on vend un permis de tuer. Alors on a, on a diminué par deux le prix du permis de tuer, pour qu'il y plus de gens qui, qui s'achète un permis après il s'achète un fusil, après il s'achète des munitions, après de temps en temps il tire une balle à un pauvre mec qui est à côté de chez lui en train de ramasser du bois, et puis il disent « Bah ouais, mais je l'ai pris pour un sanglier. Voilà. <rire> voilà, Et personne dans la presse se dit Mais il tire vers une habitation, hein, sur un mec qui a moins de 100 mètres de sa maison, sur sa propriété, et il le tout. Là on dit On parle d'accident. D'accident. Ah bah ben non, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Et dorénavant, il faut qu'il y ait une rigueur terrible contre tous les chasseurs, contre les gendarmes, contre les militaires et contre les policiers qui mutilent et qui tuent. Voilà. Voilà voilà ce qui sera réellement une sécurité globale pour tous. Et c'est l'inverse qui est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de renforcer l'impunité de tous ces gens, de tous ces nuisibles. Tu parlais de, de sangliers, ces... euh, Roger. Il y en a, il y en a dans, ta, dans ta région, toi, vers chez toi de... des sangliers des sangliers euh, par chez moi, dans, dans le 9-3 euh, non, je dirais les, les, les, les, les hordes les plus dangereuses ce sont des hordes de poulets. alors ce sont des poulets qui ont des dents euh, ils, ils mettent même à peu près tous le même uniforme et euh, je te prie de part que par chez moi tu, tu, tu fais un détour pour ne pas croiser ces bandes de, de voyous à sermenter alors dans, dans le cadre des fêtes de fin d'année 2020 alors telles que pratiquées en Occident hein, depuis que le pape libère <rire> oui c'est le pape libère hein, qui a décidé de ça en l'an 354 voilà, pour se caler sur la date populaire de la fête romaine, Sol l'invictus Invictus ah, le soleil invaincu afin de célébrer la naissance d'un charpentier juif palestinien nommé Jésus alors né au début du premier siècle de l'ère chrétienne le 25 décembre 0 tel que défini par le calendrier promulgué par le pape Grégoire XVI à la fin du XVIe siècle, et afin de correspondre approximativement avec le jour le plus court de l'année, alors cette année, le 21 décembre 2020, c'est-à-dire le jour du solstice d'hiver qui correspond au jour à partir duquel l'ensoleillement jordanier soleil le journalier va aller croissant. Voilà, donc c'est pas le croissant de l'huile, c'est le croissant de soleil, c'est ce soleil invaincu, sol invictus, voilà, et donc... Donc, disais-je, dans le cadre des fêtes de fin d'année 2020, nos émissions Radar vont faire plaisir aux criminels bâtards qui prétendent nous gouverner et contrôler nos sociétés, en respectant la traite des confiseurs déconfinés provisoirement. Donc, la dernière de nos émissions Radar 2020, eh bien, elle aura lieu le dimanche 13 décembre 2020, c'est-à-dire dimanche prochain, et nos émissions Radar, elles, elles reprendront leur cours hebdomadaire le dimanche 10 janvier 2021. Et je veux dire à toutes et à tous, joyeux stade de fin d'année 2020 et surtout, joyeuse assignation à résidence sanitaire 2021. Voilà, si tu veux euh, donner tes voeux avant l'émission de dimanche prochain, Marc, c'est le moment, et tu peux retourner même ton engin, finir sur toi. Voilà. Euh, — Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, je sais qu'on attend le 15 décembre pour savoir euh, comment vont se confiner justement nos libertés. Et pour le moment, je n'ai pas, pas la réponse. En tout cas, merci pour, euh, pour, ton, pour le, notre émission et euh, ben, ta documentation, enfin tout ce que tu as fait. Et je te remercie encore, Roger. Bravo à toi et à ceux qui nous suivent, ben, pourvu que ça dure, voilà. On est là, on sera toujours présent. On a décidé, ça va faire à peu près trois ans, de contrecarrer, enfin, enfin pas contrecarrer, mais d'alimenter autrement euh, euh, l'information par des recherches euh, qu'on fait euh, de nous-mêmes. Roger se documente et à chaque fois euh, fournit ses sources. Euh, donc c'est pas de la parole en l'air. Et puis euh, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, euh, notre, on n'a pas d'objectif concret. Nous, ce qu'on veut, c'est discuter de tout ce qui nous arrive un petit peu autrement. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, pour toutes et tous, n'oubliez pas, sur, sur notre page Facebook, donc vous pouvez re retrouver l'équivalent de plus de 120 heures de, de vidéos de nos émissions, mais aussi euh, des films qu'on tourne euh, avec Marc, Pierre Nereschkoski euh, et, et moi, et aussi des choses que Marc tourne. Euh, voilà. Et vous pouvez aussi retrouver euh, toutes nos émissions et plus sur notre page euh, Radar YouTube qui a failli être fermée le 20 décembre dernier. Euh, parce que j'ai voulu euh, euh, euh, diffuser ma chronique orange, une vidéo qui reprenait des images de ce qui n'existe pas, c'est-à-dire les violences policières. Voilà. Et donc, euh, je vous dis à dimanche prochain, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes.